Bonjour, je m'appelle Noémie Laé, je suis enseignante en expression et communication au département génie mécanique et productique de l'IUT. Donc effectivement, ça peut paraître étonnant d'avoir un enseignement en expression et communication en génie mécanique, mais ça participe à la formation des futurs techniciens pour l'insertion dans le monde professionnel. Et par ailleurs, être enseignante à l'IUT, c'est aussi euh, encadrer des projets, suivre des stages, suivre euh, des alternants en entreprise. Donc euh, tout ça fait partie de, de ma fonction euh, d'enseignante ici à l'IUT. Donc en génie mécanique et productique, on cherche euh, des étudiants qui s'intéressent euh, à l'ingénierie, aux technologies, donc, euh, tous les bacheliers généraux ayant suivi des enseignements en sciences de l'ingénieur, en mathématiques, en physique, ou encore les bacheliers technologiques, aussi bien en STI2D qu'en STL par exemple, peuvent prétendre à suivre un cursus en IUT génie mécanique et productique. À Toulouse, on a la spécificité d'offrir des cours en sciences aéronautiques, donc un goût pour l'aéronautique et le spatial est également un plus. Et bienvenue parmi nos, nos étudiants. En, parmi nos étudiants nous avons euh, évidemment beaucoup de garçons mais euh, les filles sont les bienvenues et d'ailleurs euh, ce sont des profils très recherchés par les entreprises, euh, notamment euh, pour. Euh, on le voit parmi nos groupes euh, d'alternants puisqu'il y a la possibilité de faire la deuxième année par alternance à, à Toulouse. Euh, toutes les filles qui cherchent euh, à trouver des contrats sont euh, en général euh, recrutées, c'est à dire que voilà, c'est un secteur euh, porteur l'industrie euh, et voilà, l'image qui colle au DUT n'est pas forcément la bonne puisque aujourd'hui l'industrie est un secteur extrêmement varié et polyvalent qui offre toute une palette de métiers. Après le DUT, il y a plusieurs possibilités. Euh, certains de nos étudiants choisissent de s'insérer directement dans, dans la vie professionnelle en tant que technicien supérieur. Certains également euh, préfèrent euh, compléter leur formation en allant vers une licence professionnelle. Par exemple, ici au département, nous avons la licence professionnelle en technique industrielle aéronautique et spatiale, mais également la licence pro-robotique. Euh, donc ça, c'est une formation qui, en un an, permet de se spécialiser ou d'avoir une double compétence. Et enfin, d'autres étudiants, environ deux tiers de nos effectifs, partent sur des poursuites d'études longues à l'université, sur des cursus de master ou en école d'ingénieur, le plus souvent par la voie de l'alternance, mais également en formation initiale. En termes de métier, tout le secteur du génie mécanique leur est ouvert, c'est-à-dire depuis la conception, l'invention d'un produit jusqu'à sa production, sa mise en série et évidemment tout le contrôle de la production, la qualité, s'assurer que le client obtient le produit qui lui convient. L'avenir du, du département euh, euh, s'annonce euh, riche puisque euh, euh, l'année prochaine euh, nous allons accueillir les premiers étudiants du bachelor de technologie, toujours en génie mécanique et productique, qui euh, intégrera en fait sur les trois années euh, la possibilité de faire euh, la licence professionnelle à l'intérieur de, de ce diplôme. Mais euh, également nous allons prochainement déménager dans les locaux de la maison de la formation Jacqueline Oriol euh, sur euh, le campus de Montaudran avec toute la filière génie mécanique de l'université Paul-Sabatier, mais également de l'INSA sur leur cycle ingénieur.